Oui bonjour, nous sommes dans un flat euh, donc euh, avec un problème de punaises de lit. Donc les punaises de lit probablement euh, viennent d'un flat voisin, apparemment qui se, qui se situerait euh, en bas ou en haut en tout cas, mais pas au même étage. Et alors, euh, ben, la paranoïa s'est emparée de cette euh, propriétaire ici du flat parce que bon, euh, elle a fait plusieurs choses qu'elle a lu sur Internet, par exemple mettre tous ses vêtements dans des sacs fermés. Mais donc ceci c'est pas très très très euh, c'est pas très intéressant euh, pour nous donc euh, quand nous devons traiter. Parce que sûr et certain euh, il pourrait y avoir euh, des punaises à l'intérieur alors euh, en tout cas et apparemment ici il y a des livres il y a euh, du linge voilà ensuite il y a eu un traitement donc par la propriétaire à base de à base de pirètre naturelle donc qui a été saupoudré au euh, niveau du plancher mais qui me semble ici d'aucune efficacité donc ici euh, du pirètre naturel euh, non. non aucune efficacité euh, donc toutes les affaires sont dans des sacs poubelles, vous voyez c'est vraiment une paranoïa. Hein. Et encore un sac ici de piretres. Là encore toutes les affaires sont dans des sacs. Euh, et donc euh, la propriétaire a énormément lu sur internet et pense que ça ne va pas se terminer. Donc même l'aspirateur, donc boucher avec un. Voilà. Bon, en tout cas, nous, nous ne conseillons pas de, de mettre toutes les affaires dans des sacs. Ça ne sert strictement à rien. Donc vaut mieux, lors des traitements, vaut mieux laisser tout sur place, rien bouger. Comme ça, on a vraiment une meilleure, une meilleure appréhension, une meilleure idée de ce qui se passe. Voilà, merci.